Bonjour à tous. Je m'appelle Nguyễn euh Thái Huyền. En fait, euh, en vietnamien, euh, on met le nom en premier, euh, Nguyen, c'est mon nom, et Thai Huyen, c'est mon prénom. Et on utilise le dernier prénom, euh, Huyen. Euh, Huyen, en vietnamien, ça veut dire euh, littérairement, ça veut dire euh, noir mystère. Et quand on ajoute avec euh, le mot « yeux » et euh, « cheveux », ça veut dire euh, « cheveux noirs »,« yeux noirs ». Voilà, donc c'est mon, mon nom. Et euh, j'ai trois mots pour euh, me présenter. Euh, premier mot clé, c'est formation. Je suis architecte, urbaniste, euh, titulaire d'un doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme. Euh, deuxième mot, c'est sur euh, le travail. Je suis enseignante chercheur euh, de l'université d'architecture de Hanoï. Et le troisième mot, c'est institutionnel. Euh, je suis actuellement la directrice adjointe de l'institut de formation et de coopération internationale de l'université d'architecture de Hanoï. Euh, L'Université d'architecture de Hanoï, c'est la plus ancienne la plus grande euh, du Vietnam, euh, qui se situe à Hanoï, la capitale euh, du Vietnam, et avec une échelle d'environ de, 15 000 euh, étudiants en tout. Et c'est une euh, université pluridisciplinaire où on forme les architectes, les urbanistes, euh, les euh, ingénieurs, euh, les artistes aussi. Et euh, donc, euh, dans l'université d'architecture de Hanoï, c'est la première qui délivre le diplôme d'architecte option paysage euh, avec l'aide euh, de la France. Euh, des partenaires français que nous travaillons depuis euh, 20 ans. Mon domaine de recherche, c'est une recherche action qui porte sur la question des dynamiques territoriales au Vietnam en spécifiquement euh, et surtout autour des trois principales thématiques. La première thématique porte sur la question des espaces de collecte et de recyclage euh, au Vietnam. La deuxième thématique, c'est sur l'approche pluridisciplinaire, euh, l'approche interdisciplinaire euh, dans un contexte interculturel. La troisième euh, qui porte sur l'approche territoriale et paysagère que nous essayons de développer euh, au Vietnam à partir de la filière architecture paysage. Avec l'UBM actuellement, nous travaillons euh, sur le développement des uh, pistes de recherche euh, en action euh, ensemble, euh, sur des pistes possibles, sur euh, la question de euh, déchets recyclables, euh, de dynamique territoriale, euh, du paysage, mais aussi sur euh, des pistes de développement des projets institutionnels concernant la mobilité, euh, pas seulement les étudiants, mais aussi les enseignants-chercheurs et les personnels habitatives pour euh, pouvoir développer éventuellement au Vietnam des laboratoires de recherche d'une école doctorale ou euh, une bibliothèque euh, avec euh, un, un renforcement euh, sur euh, la francophonie. Euh, à l'Université bordeaux Montaigne, j'ai travaillé avec euh, plusieurs collègues, euh, à la fois euh, du côté euh, de l'IATU avec euh, Agnès euh, Berlametton, Emmanuel Bonnet, euh, Catherine André, euh, aussi avec euh, les conductorales, surtout euh, Béatrice euh, Coulignon, euh, la directrice, et euh, Bernard Avaz. Ce sont euh, des gens qui m'ont qui qui appuyé pour, pour que je puisse euh, venir euh, travailler euh, ici. Et euh, aussi avec euh, le service euh, inter Relations internationales, avec euh, Antoine Aclé et euh, Johanna Aptico, euh, euh, Hélène Jimeman. Voilà. Donc euh, ce sont euh, des gens euh, super sympathiques. J'ai deux moments euh, clés de mon séjour que, ici euh, pendant euh, le mois d'octobre. Euh, premièrement, c'est la rentrée euh, de, le, du laboratoire Passage. Et, où il y a une semaine où on a rencontré des chercheurs, euh, euh, des doctorants, euh, et des présentations de, du laboratoire euh, de recherche ici. C'est très impressionnant et accueillant, l'ambiance est super pour moi. Le deuxième euh, événement, ça sera demain, euh, où je ferai une conférence euh, organisée par l'école doctorale euh, pour partager, présenter euh, mon, euh, mes expériences de recherche et surtout euh, l'approche pluridisciplinaire auprès des doctorants, des chercheurs euh, de laboratoire et de l'école doctorale. À pour moi euh, euh, c'est un retrouvail. et euh, l'avantage pour moi c'est de pouvoir revenir à mon université euh, avec un changement de statut où j'étais euh, étudiants, doctorante ici et maintenant je suis euh, euh, de, re de revenir euh, avec un euh, euh, statut de professeur invité. Donc pour moi c'est quand même une fierté et un grand avantage pour que je puisse présenter euh, le Vietnam et euh, l'université d'architecture de Hanoï et de pouvoir euh, tisser le lien euh, entre notre université et euh, l'université Bordeaux-Montagne. Euh, cette fois-ci, c'est la deuxième fois que j'ai participé à un programme professeur invité. Euh, j'étais invité par l'université euh, Toulouse Jean Jaurès aussi, sur, avec par, la, de, par le département géographie. Après, euh, j'étais aussi euh, euh, professeur invité pour des intervenants, des interventions sur la culture vietnamienne à l'université de Paul Valéry à Montpellier. Oui, effectivement, c'est un des objectifs de ma mission cette fois-ci. C'est qu'on essaye de travailler ensemble pour, sur des euh, thématiques, des pistes de recherche euh, dans l'avenir pour monter euh, des projets de recherche en commun, mais aussi de travailler euh, sérieusement sur le euh, montage des projets de mobilité, d'échange, euh, pas seulement au, au niveau des étudiants, mais surtout au niveau des euh, enseignants-chercheurs et des personnels administratifs pour euh, vraiment tisser euh, le lien, euh, continuer cette belle aventure